bienvenue dans cette vidéo la dernière de la série consacrée au gaming et aux jeux crypto alors vous avez été nombreux à me demander de, de montrer mes talents de gameuse et eh bien vous savez quoi c'est chose faite dans cette vidéo je vais en effet vous parler enfin vous montrer un hein, des jeux sur lesquels j'ai investi et joué. et vous n'êtes pas sans savoir que je suis une fille très sportive qui joue très bien au tennis euh, notamment et donc euh, ce que j'ai voulu faire que j'aime bien quand même essayer de structurer les vidéos je me suis consacrée enfin je me suis concentrée sur des jeux qui étaient liés au sport alors pourquoi j'ai fait ça pas euh, nécessairement par goût même si ça me plaît hein. c'est simplement parce que c'est les jeux qui sont les plus aboutis aujourd'hui parce que oui et après j'arrête l'intro je voulais simplement euh, le dire et je le rappelle aux... il y a des personnes aussi qui me l'ont dit encore une fois on est encore qu'au début des jeux vidéo et donc forcément les jeux qu'on a en ce moment c'est des jeux plutôt légers techniquement c'est à dire qu'on n'a pas un gros gameplay etc et puis on vient quand même du monde des cryptos c'est à dire que là le parallèle on va plutôt passer sur des jeux euh, propres à la DeFi, si vous voulez, ou dans lesquels on va enrober des éléments de jeux vidéo, pour en faire des jeux vidéo. Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire. Non Et à côté de ça, il y a des jeux en ce moment, mais qui sont en cours de développement, des jeux vraiment avec des gameplays hyper sophistiqués, enfin des jeux qu'on pourrait retrouver sur la Xbox ou la Playstation. Donc, comprenez bien que les jeux de grande qualité, qui vont vraiment plaire aux gamers, aux gens qui jouent vraiment aux jeux vidéo, sont pas encore sortis, sont en cours de développement, et c'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai choisi donc des jeux légers, mais qui vont certainement plaire aux euh, crypto enthousiaste que vous êtes certainement si vous regardez cette chaîne en tous les cas. Pour savoir s'il faut investir ou pas, franchement je suis pas Madame Irma, c'est un nouveau secteur. Bien évidemment, il y a une grosse flambée en ce moment, donc en plus les marchés sont plutôt en hausse, mais on ne sait pas ce qui va se passer, donc euh, soyez faites toujours vos propres recherches. Euh, et puis surtout, je pense que l'idéal c'est d'investir dans un jeu qui vous plaît vraiment. Donc voilà, trêve de discussion et de baratinage, on va pouvoir passer au premier jeu que j'ai sélectionné et euh, vous ne serez pas surpris, j'ai pris le jeu l'un des plus connus, c'est F1 Delta Time alors, Delta Time, c'est un jeu construit sur Ethereum. Pour l'instant, il est disponible uniquement sur ce réseau-là, mais peut-être qu'ils qu vont s'ouvrir sur d'autres réseaux. Je, je vous dis ça pour ceux qui veulent éviter les frais. Je sais que sur Ethereum, c'est un peu la catastrophe en ce moment et c'est même dommage pour eux. Donc, je ne sais pas pourquoi ils n'utilisent pas des Layer 2. Donc, Delta Time, c'est un jeu qui fait beaucoup de parler de lui parce qu'il a été innovant. Ça hein. a été l'un des premiers à sortir dans le domaine de la course et de la Formule 1. Alors, pour ce type de jeu, bah, le concept est très simple. C'est-à-dire que pour gagner, il faut gagner des courses avec votre voiture. Alors, votre voiture, elle est représentée. Hein, c'est la plupart, la plupart du temps, c'est toujours comme ça. Votre voiture elle est représentée par un NFT que vous pouvez acheter aussi sur les places de marché secondaires, typiquement sur OpenSea. Et donc, vous pourrez euh, participer à des tournois pour gagner des récompenses. Globalement, c'est la première manière de gagner comme ça, c'est-à-dire que les joueurs qui s'intéressent à Delta Time en fait ont des NFT voitures. Ils vont acheter aussi des composants pour améliorer la vitesse et l'endurance de leur voiture, etc., et de leur pilote. Et là, ils vont participer à des grands tournois. Et je me suis un peu baladée sur OpenSea pour voir les prix et je... Je me rends compte parce qu'en fait il y a des voitures plus ou moins rares et hein, euh, donc des NFT plus ou moins rares et chers que les prix quand même euh, commencent à devenir euh, hallucinants. Alors il est encore possible d'avoir des voitures pas très chères hein, là, comme là euh, je vous montre sur mon écran, mais sinon euh, quand c'est comme ça en fait moi quand un jeu j'arrive un peu euh, trop tard et que je peux pas y jouer et que je sais que je vais pas passer beaucoup de temps, typiquement ce que je fais bah, c'est que j'achète des, des tokens. Je vous avais dit que j'avais fait ça pour Axie, donc là moi j'ai plutôt investi sur RevToken. Token et ils ont ouvert le, la possibilité de faire du stacking, c'est-à-dire que Maintenant, et c'est ça qui est intéressant avec les jeux crypto de, de première génération, si vous voulez, c'est qu'on peut faire vraiment de la DeFi. Alors pour faire du stacking, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut stacker avec le token rêve, mais on peut aussi stacker des NFT. C'est-à-dire que là, on va comme leur prêter, on va les mettre en garantie pour générer des revenus euh, bah, passifs, disons-le. Comment on fait pour avoir des rêves tokens On peut en trouver sur KuCoin, Gate.io ou Uniswap si vous voulez rester décentralisé. Bien sûr, il y a les frais d'Ethereum, mais quand bien même vous les achèteriez sur KuCoin, euh, moi c'est ce que je fais systématiquement. Il y a quand même des frais qui hein, qu'il qu faut payer, mais en faisant le comparatif, ça s'avère quand même moins moins cher. Donc c'est ce que je conseille euh, de les acheter sur des plateformes centralisées, tout simplement. Mais en tous les cas, moi je me suis envoyé des rêves tokens donc depuis Qcoin sur mon wallet, ça, ça s'est très bien passé et maintenant j'attends de pouvoir générer des rêves tokens. Par, une fois que vous avez vos rêves tokens, par exemple, vous pouvez très bien acheter euh, donc des voitures, vous pouvez aller sur OpenSea et taper F1 Delta Time, vous allez voir euh, toutes euh, toutes les voitures, tous les composants qu'il y a. Et une fois que vous avez une voiture et des pilotes, ce que vous pouvez faire, c'est participer au grand prix. Alors là, je vous montre, il hein, y a des contre-la-montre, il y a des grands prix aussi, mais ça, c'est vers bêta, donc on va pas rester là-dessus. Par exemple, donc, vous avez la course contre la montre. Alors, elle démarre dans 15 heures. Donc, vous voyez, hein, c'est des jeux où quand même, il faut rester quand même hyper alerte. Et on voit que la récompense totale, elle est de 20 000 rêve tokens. Et les 20 000 token tokens vont être distribués entre les gagnants, les 3 gagnants, les 10 gagnants. Chaque concours, en fait, a des spécificités qu'il faut regarder. Et si vous vous demandez la question ultime de savoir qui gagne, et eh bien tout simplement, dans ce type de jeu, je dis bien ce type de jeu-là, ceux qui vont gagner, c'est ceux qui ont des NFT les plus rares, les plus performants, et donc les plus chers, donc finalement le gagnant c'est celui qui a le plus d'argent mais euh, c'est pourquoi par exemple moi pour jouer à ces jeux là je préfère simplement euh, investir dans le token, stacker et basta, ça ça dépendra de vous parce que qu'il s'avère que vous pouvez aussi euh, à force monter les, les grades, gagner quelques tokens, pouvoir acheter de meilleurs NFT etc, donc ça ça dépendra de vous et de votre capacité, de votre performance de joueur en fait, donc voilà maintenant je pense avoir dit l'essentiel sur le Delta Time, j'ai envie de vous montrer d'autres jeux et encore une fois je suis désolée c'est un jeu de Course. Et j'en avais déjà parlé la dernière fois, c'est de race manager. Alors, celui-là, bizarrement, j'ai tendance à le préférer, même si je le trouve plus compliqué. Alors, en plus, pour le coup, il est un peu moins cher, c'est-à-dire que le token est moins cher, les NFT sont moins chers. Et aussi, il utilise euh, le layer 2, enfin, il utilise Polygon, par exemple. C'est-à-dire que ça, on aura moins de frais, on n'est pas obligé de, de tout payer les frais de gaz sur Ethereum. Donc déjà, ça, ça rend la chose un peu plus intéressante. Alors là encore, hein, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous allez participer à des courses, à des grands tournois, et que euh, vos voitures, vos composants, vos, vos, vos pilotes seront des NFT que vous pouvez aussi acheter sur OpenSea. Alors, je suis allée sur OpenSea. Moi, je vous avais dit que j'avais déjà acheté une voiture. Bah, en fait, tout simplement parce que c'était plus accessible que l'autre, que Delta, que Delta Time. Et donc, j'en ai acheté. Et le but, en fait, quand vous participez à des concours, pour gagner, c'est pas tant celui qui a le meilleur NFT, même si c'est un grand facteur qui va faire que vous allez gagner, mais c'est plutôt la personne qui va avoir la meilleure intuition sur les cryptos qu'ils vont prendre. Alors, je me suis mal expliquée, mais c'est pour ça que dans le titre, il y a écrit Trade Race Manager, c'est-à-dire que pour gagner, je vous montre un, une course typique, là, par exemple. Euh, pour gagner, en fait, il faut sélectionner des tokens que vous pensez qu'ils vont prendre. Alors, c'est relié à des plateformes d'échange en direct. Et euh, le gagnant, c'est celui qui aura fait les meilleures estimations. Donc là, j'ai tendance à un peu plus préférer parce que le gagnant, c'est pas celui qui a le plus d'argent, c'est simplement celui qui a une meilleure intuition, meilleure connaissance du marché. Donc pour ça, je le trouve pas mal. Et aussi, l'autre chose intéressante avec ce jeu-là, je veux dire que j'ai bien apprécié aussi, c'est que bien sûr, il y a des récompenses avec euh, le token IOI, hein, le token natif du jeu. Mais il y a aussi des récompenses en, en objets réels. C'est-à-dire que là, j'ai vu qu'il y avait une course où ils offraient euh, des Apple, des ordinateurs. Donc ça, ça attire en fait, des joueurs qui veulent aussi gagner des vrais, des, des vrais objets de la vie quotidienne et pas seulement des tokens, même si, en règle générale, on gagne plus de tokens. Donc voilà pour Trade Race Manager. Je vous montre aussi comment ça fonctionne, les courses. J'avoue que j'aime bien, mais là encore, pas, euh, je ne joue pas, hein, c'est-à-dire encore une fois. Là, je préfère euh, investir sur le IoI token, même si... Euh, euh, je trouve que le jeu, encore, il a besoin d'être développé. Voilà, euh, ce que je disais, c'est que oui, je trouve quand même qu'il a de, quelques défauts, c'est-à-dire que je ne je le trouve pas instinctif, instinctif, je le trouve un peu compliqué au niveau de l'interface. Alors, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais je trouve que c'est dommage. Et même au niveau de la connexion entre la wallet, je trouve que c'est dommage de mettre euh, des, des, des ponts comme ça, des getaways, ça devrait être vraiment être intégré. Pour le coup, on peut trouver, par exemple, euh, on peut acheter de l'EOI token sur KuCoin, euh, Uniswap, PancakeSwap. donc pour ceux qui veulent être sur... Euh, Binance Smart Chain, en c'est encore mieux. Ou encore Quick Swap, pour ceux qui préfèrent Polygon. Alors, euh, moi, ce que j'ai fait, euh, pour vous le dire encore une fois, je suis passée sur KuCoin. Et puis, j'ai transféré, là, je suis obligée de vous le dire pour ceux qui veulent euh, investir dessus, euh, sur le jeu en tous les cas, parce que sinon, vous pouvez simplement les acheter sur KuCoin, les laisser attendre euh, que ça prenne et puis les revendre. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, vous les envoyer sur euh, votre wallet du jeu. Mais par contre, ça, c'est important, n'envoyez pas directement vos, vos tokens depuis KuCoin, c'est-à-dire envoyez les tokens de KuCoin sur votre wallet MetaMask et ensuite vous les enverrez sur votre wallet. Enfin là je vous montre à l'écran comment ça se passe. Sinon lisez l'article j'explique mieux. Mais voilà ne faites pas cette erreur là au cas où parce que je pense que vous pourriez perdre. En tout cas c'est eux qui disent vous pourriez perdre vos tokens. Donc vous voyez il y a quand même quelque chose, il y a certaines choses à améliorer. Euh, je pense que c'est pas tout à fait pour les, débuts, les grands débutants, même si ils veulent paradoxalement euh, cibler les débutants. Donc voilà. Mais sinon si on, peut, on fonctionne avec le portefeuille IOI, c'est peut-être plus simple. Moi j'ai pas pu le télécharger sur mon téléphone, donc vous me direz euh, si vous, vous avez pu le faire. En tous les cas, c'est sur le téléphone, avec le wallet et euh, que, mobile, qu'on pourra faire du stacking. Donc moi, j'attends avec impatience et pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des NFT et je sais déjà que si je les revends, je suis déjà un peu, euh, je fais déjà un peu de profit. Mais bien sûr, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais attendre que le jeu prenne encore euh, de, de la valeur, c'est encore que, que les débuts. Donc euh, j'ai encore le temps, donc je préfère investir dans les NFT comme ça. Et puis j'attends leur stacking. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie qui m'enchante le plus de cette vidéo, c'est-à-dire que, bon, les courses de voiture, c'est pas trop mon truc, euh, je, je regarde pas, mais bon, je trouve qu'ils sont bien faits, les jeux, mais pour vous le dire, honnêtement, c'est j'ai pas mon cœur qui bat. Là, on va passer à des jeux euh, dans le sport, en fait, et on a plutôt des jeux de course, et puis on a des jeux aussi euh, liés au paris hippique, enfin pas vraiment au paris hippique, mais au sport euh, hippique, donc avec des chevaux, des courses de chevaux, et bien là, même si ça peut vous surprendre, ça m'intéresse beaucoup plus, et oui, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, et je pense que tout le monde s'en fiche, mais j'adore les paris alors, euh, c'est pas tant que j'aime bien les PMU et euh, miser pour miser, c'est pas ça qui, qui m'intéresse, mais je pense que j'aime aussi l'ambiance générale. Je pense par exemple au prix de Diane pour ceux qui connaissent, avec le fait qu'il faille porter des très beaux chapeaux, etc. Je trouve que c'est vraiment un événement sportif euh, top et pour le coup, mixte, enfin en tous les cas, euh, moins genré comme les autres. Donc euh, ça c'était la petite parenthèse. Merci, c'était bien inutile, alors c'est quoi tes jeux alors, on va commencer avec le premier jeu de ce type-là qui est The Race. Alors, je l'avais découvert avec la plateforme DAO Maker, mais bizarrement, je n'avais pas investi dessus parce qu'il y avait trop de choses à ce moment-là. Mais euh, je me suis vite rattrapée. Alors, The Race, c'est vraiment typiquement un jeu pour euh, ceux qui aiment la DeFi. Là, très clairement, on n'est pas dans le jeu vidéo, on s'éloigne encore plus du jeu vidéo que pour les autres. Alors, typiquement, parce qu'on est encore dans la version bêta, là, ce qu'on va vous demander, c'est d'être fournisseur de liquidité sur Uniswap. Donc, je sais que ça peut. Euh, je vois là, encore une fois, on sur Ethereum et les frais peuvent vite monter. Donc, d'ajouter de la liquidité sur euh, bah, pour la poule DERS, qui est le jeton ERC20, donc, euh, du jeu, et USDC. Donc, une fois que vous avez fait ça, avec le LP token, vous pourrez le farmer et éventuellement, c'est-à-dire les personnes qui auront stocké le plus grand montant pourront euh, ré récupérer des NFT. Donc, ces fameux NFT-là, quand ils seront mis en vente en OpenSea, sur OpenSea, on peut penser que ça va prendre une certaine valeur. Donc, ça peut être un moyen, vraiment, si vous voulez vous placer en amont, de participer à ce jeu. Jeu là pour pouvoir gagner comme ça et des nft même si euh, j'ai remarqué quand même que c'est un jeu de il ya de il ya du hasard pour ceux qui vont recevoir des nft c'est à dire que si vous apportez des liquidités vous allez gagner les transactions etc et puis si tout se passe bien la hausse aussi du ders avec euh, l'ouverture du jeu mais pour les nft euh, c'est pas tout le monde qui va en recevoir c'est des bonus en fait pour ceux pour ceux qui c'est des bonus, en fait, et notamment pour les 40 euh, stackers. Et là, j'ai regardé un peu les personnes qui avaient stacké les montants. Il y a vraiment des gens qui stackent 10 000 euros, etc. Donc euh, vraiment, encore une fois, ticket d'entrée important. Mais moi, j'ai quand même décidé de le faire, ne serait-ce que pour avoir les transactions. Ça me suffit largement. Alors moi, par exemple, j'ai investi dans le token parce que j'ai lu le white paper, que je trouve vraiment très cohérent. Les tokens metrics aussi sont très bien pensés. Et puis, bien sûr, le marché du pari hippique et sportif en général. Mais c'est un très... Euh, lourd marché donc euh, et je pense surtout aux pays anglophones donc quand le jeu va atteindre ces marchés là on peut penser que le euh, dare's token va prendre de la valeur en tous les cas bon bah c'est un pari et que, que, que j'ai pris et que j'aime vraiment bien euh, j'aime vraiment bien le fonctionnement de ce jeu là donc vous voyez là on est vraiment dans la DeFi quand je dis jeu j'ai même du mal à le dire parce que c'est en tous les cas jeu mais pas jeu vidéo et maintenant, on va passer au dernier jeu qui, euh, ma foi, est celui que je préfère. Alors, je pourrais vous expliquer pourquoi. C'est celui que je trouve le, plus, le, le mieux pensé. Et en fait, la dernière fois, je vous avais déjà parlé, par exemple, de Wave Duck. J'aime bien les jeux comme ça, dans lesquels, en fait, on peut faire euh, grossir ces NFT. Alors, je m'explique. Par exemple, pour ce jeu-là, on peut... Euh, donc, c'est un jeu de course, hein, euh, donc encore une fois, de, pas de paris hippique, mais c'est un jeu de course où on, veut, on va participer nos chevaux. Alors, les chevaux sont représentés par des NFT. Bien évidemment, il y a des chevaux de races euh, supérieures ou, ou, ou des chevaux qui seront plus performants en course. Alors pour l'instant on peut plus les acheter sur les sites tellement ça a cartonné alors qu'on est qu en version bêta et que le jeu n'a même pas euh, n'a même pas été relié sur pas mal de presse pour vous dire un peu l'engouement de la chose. Et euh, par contre on peut les acheter sur OpenSea, c'est ce que j'ai fait. Là je vous montre. Et en fait ce qui me m'intéresse le plus encore une fois, c'est qu'on peut faire euh, du breeding, c'est-à-dire que là un peu comme pour Axie Infinity et les autres jeux de ce type là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir coupler deux chevaux pour en créer un nouveau. Et c'est donc le nouveau que vous allez créer, c'est celui, il sera d'autant plus rare que les deux que les deux chevaux accouplés ont été rares. Euh, ma phrase était un peu mal faite, mais voilà, moi ce principe-là de recréer, de pouvoir recréer des, des NFT avec, j'adore. Et par rapport aux autres on peut en créer trois par année, c'est-à-dire qu'il il y a pas mal d'autres jeux qui ont fait ça, mais on peut créer une seule fois euh, des nouveaux tokens entre eux, alors que là, chaque année, on a la possibilité d'en créer trois nouveaux. Je trouve ça génial, et en plus, on peut gagner de l'argent parce qu'en fait, euh, de proposer son cheval pour un, ac un accouplement, franchement, si quelqu'un tombe sur cette vidéo et qu'il n'a qu pas lu le titre, et qu'il ne sait pas que je parle de jeux vidéo, il pourrait vraiment penser que je, suis, que je tiens un élevage euh, de chevaux, mais bon, bref, qu'importe. Et donc, euh, vous gagnez de l'argent comme ça en proposant vos chevaux. Donc, moi, ce type de business model je le trouve génial enfin j'aime beaucoup et encore une fois je vais pas nécessairement jouer je vais plutôt euh, investir je pense que je vais essayer d'avoir le plus de chevaux possible par contre sur ce jeu là le seul petit défaut mais je comprends c'est un il est encore en version bêta donc forcément tout n'est pas sorti j'ai pas trouvé de manière de gagner des revenus passifs passifs par contre je sais ce que la manière de gagner là avec ce jeu là c'est qu'à chaque fois on peut revendre les chevaux qu'on a créé etc et puis aussi gagner de l'argent en faisant de l'accouplement mais pour le revenu passif c'est-à-dire de faire du farming ou du stacking, c'est pas encore ouvert, je pense, j'espère qu'ils le feront. Parce que vraiment ce jeu, je sais pas pourquoi moi il m'a. Il, il me plaît de la manière dont il est conçu, etc. Donc voilà, on finit comme ça cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors je sais, c'est un peu frustrant, j'ai pas vraiment joué, joué, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il n'y a pas encore de jeu vraiment intéressant avec un gros gameplay dans lequel je peux jouer un personnage. Là comme vous avez vu, c'est vraiment des jeux qui sont propres à la DeFi. On attend, hein, euh, dès l'an prochain déjà, il y aura des jeux sensationnels qui vont sortir. Donc euh, avec un vrai univers donc, dans lequel on pourra jouer. Sinon, je pourrais vous montrer aussi des métaverses. Euh, là, c'est quelque chose que j'aime bien et j'ai essayé aussi. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer surtout, c'était des jeux... Euh, voilà, sur les jeux desquels on peut gagner de l'argent. Parce que je sais que pas mal de personnes m'ont demandé ça la dernière fois. Donc je voulais vous montrer avec des jeux concrets comment euh, les joueurs gagnent de l'argent. Voilà, s'ils font du stacking, s'ils gagnent des courses, etc. À quoi ça ressemble Je voulais vous donner une image plus concrète en fait, de, de, de cette petite évolution. Donc cette grande révolution qui se passe avec les jeux vidéo et le gaming et la blockchain. Donc euh, voilà, j'espère que c'est plus clair. Maintenant, on peut passer à d'autres euh, sujets. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos avec enthousiasme. Et euh, écoutez, je vous souhaite de faire de gros gains, de vous éclater dans les jeux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.